Salut les amis, Alors aujourd'hui euh, bah on va continuer à explorer euh, la Lune, hein. on va continuer notre moon, euh, moon trip hein. et aujourd'hui on va prendre un petit piolet euh, des cordes et on va escalader la plus belle montagne euh, de la Lune, j'ai nommé les Alpes et la vallée alpine. Quand observez euh, également euh, cette euh, formation euh, alpine moi je vous conseille euh, le premier quartier et le dernier quartier lunaire donc en ce qui concerne le premier quartier essayez d'y aller un ou deux jours avant le premier quartier l'éclairage sera vraiment très très bien pour observer tout ce qui est à voir et si vous attendez le deuxième, euh, à la deuxième fenêtre de tir donc le dernier quartier essayez d'y aller un ou deux jours après le dernier quartier hein voilà vous serez en très très bonnes euh, conditions euh, de lumière alors c'est en 1647 que evelius, johannes evelius un astronome et sélénographe polonais va euh, décrire et euh, explorer cette partie de la lune euh, ce monsieur lui c'est un sélénographe assez averti il a fait un bouquin j'ai noté le nom de son bouquin sur une feuille. Boudiou, Boudiou, où est-ce que je l'ai mis cette feuille Donc, euh, ce monsieur, il a écrit « Selenographia Sive Lunae Descriptio ». C'est un recueil qui comporte trois superbes et magnifiques cartes euh, lunaires. Euh, et euh, ces cartes lunaires portent des, tous des noms euh, de lieux géographiques euh, terrestres, puisque Evelius avait euh, pris... Euh, pour euh, habitude de euh, renommer ce qu'il y avait euh, près de chez lui euh, euh, là haut donc euh, les alpes voilà et euh, aujourd'hui on va explorer cette belle montagne donc les alpes c'est une belle formation donc lunaire d'à peu près euh, euh, ça doit faire 250 km hein, ce truc là euh, le sommet le plus haut il fait 3600 mètres c'est le mont blanc donc le Mont Blanc terrestre, lui, il fait euh, 3000, euh, 3000, je sais plus, 2800, 3600 mètres, 3800 mètres, ouais, 3800 mètres. Euh, le Mont Blanc lunaire fait 3600 mètres, donc c'est à peu près équivalent à, à quelques centaines de mètres près. Euh, et euh, bon, si on si on si on redescend donc euh, vers le sud, à partir du Mont Blanc lunaire, on va voir deux promontoires, deux superbes promontoires qu'on peut observer aux instruments très facilement. Le premier, c'est le promontoire d'Elville qui fait à peu près... c'est pas le plus haut sommet, il fait 1300 mètres, pas plus. Mais c'est quand même euh, un promontoire qui fait 16,5 km de diamètre et euh, quand on a atteint son sommet on peut voir un promontoire encore plus haut au sud c'est le promontoire Agaziz euh, qui fait euh, 2280 mètres hein, euh, et 20 km de.. Euh, de, de diamètre au niveau de... Donc là on est carrément au sud des Alpes hein, quand on est euh, sur au, tout en haut de ce promontoire et on peut voir tout en bas là euh, la, la, la, la mer des pluies et un superbe voilà, vous pouvez voir un superbe cratère magnifique cratère, c'est un cratère fantôme, euh, c'est Cassini donc Cassini qui euh, a la particularité d'avoir en son centre deux superbes beaux cratères d'impact encore bien dessinés Cassini A et B et à l'extérieur de Cassini, donc de, des remparts euh, noyés par euh, la lave, puisque c'est un cratère fantôme de Cassini, Donc euh, au nord-ouest, euh, euh, vous avez Cassini-M, qui est aussi un très très beau cratère. Vous pourrez peut-être voir également plein de cratères laits tout autour de Cassini, euh, c'est une très belle région. Euh, également sur euh, à l'intérieur du, du cratère Cassini vous avez euh, des ridules de collines euh, que vous pouvez peut-être observer avec les instruments assez puissants euh, avec un bon éclairage rasant par contre, hein. donc, ce sont des, des collines qui forment deux petites ridules euh, qui vont euh, de Cassini à et qui descendent vers le sud-ouest euh, sud qui mémoire est bonne voilà pour Cassini, pour les deux beaux promontoires et le Mont Blanc. Et donc, si on remonte vers le nord, on va pouvoir donc apercevoir la vallée alpine. Donc, cette vallée alpine elle est assez particulière parce que c'est une vallée qui coupe les Alpes quasiment de, de, de, de, de, de travers, comme ça, paf, et qui relie la mer des pluies à la mer du froid cette vallée alpine elle fait à peu près 10 km sur sa section la, la, la plus large et euh, se rétrécit euh, sur les euh, sur les extrémités hein euh, il faut savoir que les euh, au centre de cette de cette vallée alpine va sillonner donc une petite une petite rainure on va plutôt parler d'ailleurs de riz plutôt que de rainure puisqu'elle fait que 600 mètres de, de large qu'elle est hyper super méga difficile à voir donc là les gars si vous y arrivez waouh, là vous êtes des as hein. si vous arrivez à faire une belle photo tant mieux franchement alors essayez de la voir, cette petite rille de 600 mètres de, de large, elle, donc, elle parcourt et elle va tout au long de la vallée euh, alpine, donc elle la coupe en deux quasiment. Et, euh, elle est assez régulière aussi, elle n'est pas tout à fait continue, elle est plus ou moins discontinue, mais euh, voilà, on peut essayer peut-être de la voir avec les gros instruments, les gros, gros, gros, gros. Euh, voilà pour euh, cette vallée alpine. Euh, donc, cette vallée alpine, elle a le fond plat, hein, puisqu'elle a été noyée par euh, les laves euh, qui ont formé la mer des pluies. Donc, euh, du coup, on sait que cette vallée alpine, elle est assez ancienne également, à hein, peu près euh, euh, contemporaine de la, euh, donc de, de la formation de la mer des, des pluies. Euh, que dire d'autre euh, sur cette... Euh, alors, cette vallée alpine, qu'est-ce que c'est exactement C'est pas une vallée qui a été creusée par l'eau. Hein, comme... Cette vallée alpine, c'est une formation géologique par effondrement. Donc, ce sont deux failles euh, parallèles qui se sont cr euh, créées par des lignes de tension. Et euh, par soulèvement de terrain et par effondrement euh, de terrain donc, du centre, euh, cette... Euh, cette, ce rift, donc on l'appelle ça également un graven, s'est formé. Donc c'est un effondrement de deux failles, donc c'est le centre qui s'est effondré et qui ensuite a été noyé par la lave. Euh, cette faille a également été étirée par des glissements euh, euh, sur un axe euh, est-ouest. Donc la partie euh, sud de la faille euh, a glissé vers... Euh, euh, L'est le, et la partie nord a glissé vers euh, l'ouest, c'est ce qu'on appelle un glissement à sonestre. Euh, ce qui fait que cette ce, ce glissement euh, latéral a également euh, donc étiré la faille un petit peu plus, et ce qui aujourd'hui ben, euh, explique également que la faille est étroite euh, d'un côté. Donc, euh, de, de, chaque, de chaque côté de la faille, c'est beaucoup plus étroit. Ça, ça, ça vient de, de ce fameux glissement à ce de la faille. Donc, ça a glissé comme ça. Euh, que dire d'autre bon, C'est tout. Je pense qu'on a terminé à peu près notre balade. Mes amis, c'est terminé pour cette balade. Donc, la vallée lunaire, les Alpes, les deux promontoires et Cassini. Donc, Cassini, éventuellement, on pourra y revenir un peu plus tard. Faire une. une une émission complète sur, sur ce magnifique cratère. Euh, je vous souhaite une excellente soirée, de bonnes observations, de beaux dessins, de belles photos. Mettez l'œil à l'oculaire, observez la Lune et euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos jolis dessins, vos jolies photos. Voilà, et je vous laisse avec ben, une toute petite partie de ma vie encore une fois. Allez, ciao, bye, à la revoyure. C'est titrage Bon, voilà les amis, on est sur le trail des pyramides noires sur le 110 km. Donc là il est 2 h du matin. C'est vraiment très très noir. On ne voit pas grand-chose. Voilà, mais je suppose que demain matin les paysages seront splendides. On a déjà passé plusieurs trails, euh, Voilà, donc euh, on se rapproche du ravitaillement numéro 1. Voilà, allez, à plus. Et ben voilà, le jour se lève, enfin. Les oiseaux gazouillent Et les trailers, c'est le plus <rire>